les garçons avec C J'ai fait mm -hmm. un Z... yes, yes, yes. Aywa, voilà. C là, C Avec C. C On un garçon C'est une concentration, Voilà C'est un O Et ce là, c'est son So zay français C'est C mal oh. O La prononciation est co.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 Vous êtes français Luigi. Non, italien. Chérifa, la serveuse, et Amal, euh, Luigi. Et voici un café. Merci. Vous êtes, ble... euh, sorry. vous êtes belge Non, je suis allemande. Vous parlez bien français. Merci. Et vous, vous êtes français No, Italian. Qualité, qualité, yani the quality of people. And default, a default of people. For example, gentil, gentil, yani nice, or méchant, yani mean. Okay? Mm -hmm. For example, compétent, incompétent. Okay, so, what do we have? Quoi d'autre? Creative créatif très bien ouais quoi d'autre timide timid. pas trop timide comme faire Ok. timide okay um, like I put in the default but like you can think what, what you want. Uh, timide timide timid, On the contrary would be like, um,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 Grande ou petite ville Il faut que tu apprennes. apprenne W-N-E-S. Très bien. Euh, ouais. Le vocabulaire. Euh, je le voudrais. De ouais. Je voudrais que je vous... Vous... Vous fassiez. Fassiez, d'accord.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 Toujours français en classe, oui. Il faut que vous euh, soyez... Très bien. à tous les cours et que vous euh, euh, ayez votre Ayez, livre. ayez. Ayez. Ayez, A, Y, E, Z, que vous ayez votre livre. Donnez-moi un exemple avec « il faut » et « je voudrais » qui sont utilisés en classe